Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Moi, c'est Bertrand. Comment est-ce qu'on vous appelle? Dami Ibrahim? Naomi. C'est quoi la différence entre un gentil et un méchant? La différence entre un gentil et un méchant, c'est que, je vais commencer par le mauvais côté. Le méchant, c'est quelqu'un de haineux, qui ne pense pas bien de ses, de ses proches, qui a toujours une mauvaise influence sur, sur les gens. Il n'aime pas partager, il n'aime pas... Il n'aime pas les autres, il est égoïste, il est menteur. En fait, tout ce qui a le plus mauvais sur cette c'est ça, le méchant. Quelqu'un qui n'aime pas, surtout celui qui n'aime pas partager, c'est le plus gros méchant du monde. Celui qui n'aime pas donner la joie au cœur aux autres, c'est ça pour moi. C'est quoi la différence entre un gentil et un méchant? Gentil, c'est un gentil qui fait du bien. Un gentil, déjà, c'est quelqu'un qui parvient à ressentir la même douleur que son prochain. Méchant, celui-là qui a sur les pensées négatives, euh, qui pense à faire du mal. Et en méchant, c'est celui-là que Même s'il ressent la douleur de son prochain, pour lui, ça va. Tant que celui-là souffre, pour lui, c'est bon, il s'en fout. Et celui qui, est, qui fait du bien, celui qui est gentil, c'est celui qui aide les autres, qui aide son prochain, qui participe à l'épanouissement de celui-ci. Qui aide même la société, qui participe de manière humble à ce que tout se passe bien. C'est un peu ça, ça, ça, ça, ça les être. quelqu'un de gentil, comme moi, je suis gentil. <tots audrey> ah, j'aime pas de poser la question. Non, même pas. Je suis gentil, donc bien. Elle se voit bon, je suis attrayante. Quand, quand quelqu'un vient vers moi, je vais faire tout l'effort d'écouter de, de, de ce qu'il a besoin de me dire de faire. Ok. De quel côté tu penses te situer Du côté des gentils ou bien du côté des méchants Non, gentil, gentil. Hey, gentil. Comment tu le sais parce que j'évite de, de, de faire du mal aux gens. Je suis sociable, gentil. Et pour moi, je suis gentil. Quand je ne pense pas négativement les gens, c'est un peu ça. Dernière question. C'est quoi la différence entre un gentil et un méchant? Oui. Et moi, je suis un méchant. Toi, tu es de quel côté? De toutes mes prières, de tous mes voeux, je souhaite et je ferai tout pour être du côté des gentils. Non, mais je suis un méchant, attends, attends. Là, je, je, moi je peux te finir parce que je suis un méchant. Ah non, c'est impossible. Non, je plaisante. Tu es là pour nous protéger. Et... Déjà, merci, tu es un gentil, je le confirme parce que j'ai été témoin de ça. Qu'est-ce que tu dis euh, aux méchants Arrêtez de faire les mauvais trucs. Alors, soyez gentil, tout simplement. D'accord, merci. Au vous Bonne soirée. Bonne soirée oui. non, Merci, merci aussi à vous. Bonne soirée, meilleur à vous. Tu es gentil, qu'est-ce que tu peux partager avec moi La ah, bonne, bonne humeur, déjà si je suis venue là, ça veut dire que j'ai accepté quand même de, de partager l'expérience avec les autres dedans. Je fais, bon, fais savoir mon, mon ressenti par rapport à ça. Aux questions qui m'êtes posées. Merci Lindsay. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. <rire>